What's up, J'adore de l'internet, j'espère que vous êtes de ce m'avez ma bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo personne Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sur iPixel Skyblock Et aujourd'hui, les amis, c'est l'heure de vérité, je vais pouvoir enfin savoir combien d'argent je me fais avec mes champs Si vous savez pas, les amis, dernièrement, j'ai agrandi mon île, comment on peut voir déjà Ah oh, oui, ici, vous voyez, agrandi, l Island, euh. Island Iceland Size. Je l'ai euh, agrandi de malade. Et j'ai décidé d'agrandir aussi tout l'île. Donc, comme vous voyez, sous, tout ça, c'est de plus qu'est-ce qu'il y avait avant. Bon, là, j'ai un peu fait de décoration. Mais, en gros, on a eu ça de plus euh, de tous les côtés. Donc, les champs qui étaient en plein milieu, on a dû les recommencer et tout refaire les champs du début. Donc, j'ai décidé de refaire les champs un peu plus proprement. Comme vous allez pouvoir voir, on a Mushroom. Ici, on va mettre soit les cactus. Euh, les cactus, j'ai une petite technique, mais on a laissé un peu de place pour faire les cactus là. Sugar Cane. Cacao bean, melon, melon, euh, verru du neder le verru du nether, il est pas terminé par exemple, il faut juste que je continue à faire les, les chemins, donc je vais faire ça avant d'entamer de, euh, mon truc, blé, patate, carotte, me, euh, citrouille, citrouille, citrouille, là vous allez me dire, oh, Michael, pourquoi il y a trois citrouilles, il y a deux melons, euh, c'est très simple parce que vu qu'on est deux sur l'île, il y a Nathan et moi, bah, si un de nous fait les, les citrouilles par exemple, bah, l'autre personne peut le faire l'étage de, du dessus, donc celle là, et quand même arriver à la moitié de celui-là et avoir fini le contest. Donc si on veut faire les deux des médailles d'or dans le contest ou quoi que ce soit, tout est axe pour que ça soit bien. En moyenne, les amis, lorsqu'il y a un contest, euh, on a le gold partout. Même avec un rabbit, la plupart, sauf les ceux qui sont les plus populaires, comme la sugar cane et les melons. Mais le reste, même si on utilise une rabbit pet, on a assez de champs jusqu'à la fin pour pouvoir euh, récolter un full inventaire et faire toutes les ventes. donc c'est plutôt cool. Euh, Aujourd'hui, je fais une vidéo parce que j'ai envie de tester combien d'argent qu'on fait. Donc là si on fait slash bazar on peut voir, j'ai 6 millions avec très peu de trucs, euh, j'ai quoi qui me donne beaucoup de trucs ici, j'ai les enchantés de patateaux que j'ai 1.9 millions qu'on peut voir ici là en haut, sinon euh, j'ai farmé quelques autres trucs comme on peut voir, il y a pas mal de trucs, il y a 1 million dans les carottes aussi, il y a un peu de tout, il y a les, un peu de nether wart, il y a un peu de cacaobine. 200 000 de cacaobine. Euh, de melon, il y en a pour 700, 3000 300 000 de rafiche, bref Vous voyez un peu tous les chiffres On a pas mal de trucs dans nos bagues Je vais tout lire mes bagues, je vais vider mes bagues Je vais faire étage par étage Et on va voir combien tout ce que j'ai récolté ça vaut Faut savoir que je vais pas vendre euh, dans la rareté le plus le plus euh, truc, donc par exemple la sugar cane, c'est plus intéressant de vendre le stack de sugarcane comme ça à 22 000 que de vendre la sugarcane cane, euh, le seul bâton à 55 000. Donc je vais pas crafter le truc le plus euh, puissant, même chose pour les patates. Si je ne me trompe pas, le stack, c'est 20 000, tandis que pour euh, une patate, c'est euh, 45 000. Donc, ça vaut plus la peine de vendre les, trois, les deux stacks et demi. Euh, on fait plus d'argent. Donc, je ne vais pas crafter des hot patato ou les trucs à la rareté plus haut. Je vais vraiment garder à la rareté qui vaut le plus d'argent. Donc, voilà. On va commencer par euh, les mushrooms. Euh, je vais juste... En... en fait, on va terminer par les mushrooms parce que je vois, sont pas encore toutes poussées. Et c'est quoi le prochain contest Je vais essayer quand même de le faire avec des contests. Comme ça, ça nous donne en plus des tickets et tout. Ça nous fait plus d'argent. Donc, dans 28 minutes, on a melon, sugarcane et euh, mushroom. Donc, on va y aller avec sugarcane pour commencer. Et je vais utiliser pour le sugarcane, je vais utiliser mon éléphant. Mais pour le reste des trucs... Donc, éléphant, euh, il est où Il est juste ici. L'éléphant roule. Mais pour le reste des trucs, comme la cacao bean euh, et... Euh, non, attendez. Plutôt pour la sugarcane, cacao bean euh, et nether wart, blé, carotte, tout ça ici, je vais utiliser euh, l'éléphant. Mais pour le melon, les citrouilles et... Euh, et c'est tout, je crois. Ouais, je crois. On va utiliser le rabbit pour avoir plus d'XP, pour pouvoir monter notre niveau d'XP de farming plus rapidement. Donc euh, voilà. Et en plus, j'essaie de level up mon pet euh, rabbit. J'en ai acheté un nouveau et j'essaie de le level up parce que voilà, j'ai fait un flip, quoi. L'autre, je l'ai vendu à 101 millions, je crois. Et là, celui-là, je l'ai payé 50 millions euh, le, avec le skin. Donc j'essaie de le mettre niveau 100 pour le revendre 100 millions, ou j'espère du moins qu'il va valoir autant. Euh, et puis voilà j'ai aussi fait la même chose avec mon Rock Pet, je les flip, mais bon, ça, on s'en bat les couilles. J'avais fait un Rock Pet niveau 100, maintenant, j'ai passé mon j'ai eu mon Rock Pet moi-même. Donc, j'ai prends... vendu celui que j'avais et j'ai décidé de monter celui-là niveau 100 et le revendre. Je crois que j'ai vendu 30 millions, on connaît comme ça, 25-30 millions. Donc, un petit profit rapido presto. Donc, voilà, je vais vous reprendre après que j'ai fini le premier contest de Sugarcane, en espérant qu'on euh, soit chanceux. Juste avant qu'on se laisse, je vais vous montrer aussi les OU que j'ai, euh, les trucs que j'ai. Donc, pour farmer la, euh, sugar... euh, la Netherwart, on a cette magnifique OU. Blessing euh, Newton, on a aussi ensuite pour la Sugar Cane la même chose, 12 millions, ensuite on a les Potatos à 9 millions, bientôt, bientôt, bientôt en rarité légendaire, euh, donc soit en Mythique pour nous vu qu'on a des Récombulateurs sur ces deux-là, et la Carotte qui est à 3, euh, 7 millions, même chose, la Melon, bon, on s'en s'en fout, c'est juste la Pumpkin Dicer, même chose pour le Coco Blessing et la Pumpkin Dicer qui est juste ici, on va la mettre ici, donc voilà. Euh, ensuite on a le pour le fungus Pour les mushrooms on a le fungus voilà Pour le cactus on a ça mais le cactus on en a pas encore Et pour le euh, blé on a ça Je crois qu'il manque un truc euh, Je crois que c'est Nathan qui doit l'avoir sur lui euh, Il, il s'est renommé Dante's My Boy Parce que quelqu'un lui, lui a donné 20 millions Pour qu'il le fasse et il a dit ouais pourquoi pas Il a mis 20 millions pour le faire donc voilà Ok ben je vous reprends quand le contest est terminé A tout de suite Yop et hop les amis j'ai terminé euh, de faire en fait j'avais commencé à faire les... le blé mais euh, parce qu'il y a un concours de blé qui va commencer j'ai terminé les trois layers de pumpkins donc euh, voilà trois layers de pumpkins d'effet 1 2 et 3 ils sont en train de repousser comme on peut voir c'est fini vu que celle-là elle est presque quasi repoussée et j'ai juste terminé la troisième ici euh, donc si on vend les euh, citrouilles qu'on a eu on peut voir, on a eu euh, 18 000 citrouilles normales et euh, des enchantées. on a eu à peu près pour euh, 60 000 de euh, non enchantées et 959 000 de euh, enchantées. Donc, euh, ouais, pas si mal quand même, on va regarder, euh... attendez, je vais tout transformer en fait, euh... on va tout, tout, tout, tout transformer ce qu'on peut, voilà. Et on va voir si on fait slash bazar maintenant, on a 1.40 3... 000 de pumpkins, donc euh, déjà 1 million en peu près euh, 40, 30 minutes je dirais, 30 minutes ça m'a pris, pris le contest, j'ai fait le contest de Pumpkins et j'ai remporté l'or bien sûr, euh, donc euh, voilà. Donc je continue, à, je vais commencer à faire le blé vu que le contest de blé va bientôt commencer, on aura jusqu'à la fin et je vous reprendrai voir combien d'argent ça fait. faut savoir que le blé c'est très intéressant parce que euh, il est euh, plutôt euh, dur à obtenir. Et comme vous voyez ça prend 4 stacks de trucs comme ça pour euh, le faire et ça coûte extrêmement cher. Donc euh, je pense que notre école de blé aujourd'hui peut peut-être nous donner un truc comme ça. Ça serait déjà super, c'est déjà 500 000 je crois. Et en plus avec tout le blé en plus on verra tout, ce, tout ça à la fin de toute façon. J'utilise l'éléphant pour le coup pour celui-ci. Juste avant j'ai utilisé le, euh, le rabbit et j'ai passé le niveau euh, à 47. Donc euh, voilà, on se reprend les gars lorsque j'ai terminé le blé. Oups yep, les gars, donc on se termine le champ de patatos avec du silver. Donc malheureusement j'avais commencé avant le contest et durant le contest j'avais plus assez de, de trucs pour avoir le, la médaille. Donc j'ai fait en fait carotte aussi. Donc euh, carotte a presque tout repoussé comme on peut voir. Euh, j'ai fait carotte et euh, comme vous pouvez voir carotte et là j'ai fait patates. Donc on va crafter les patates. Voilà. Et on est rentré à un total de... On est rendu un total de 3.7 millions en à peu près 30 minutes chaque plantation. Donc, euh, ouais, c'est pas si mal. Le plus rentable jusqu'à l'instant, c'est quand même les patates. Avec 4855 patates, euh, on a eu euh, un total de 1.5 millions. Bien sûr, c'est parce que la houe de patates est un peu mieux que celle de euh, carottes. Comme on peut voir, la selle de patates, elle est quand même bientôt en euh, dans 40 000 patates. Non, 20 000 patates, elle est en miti. Tandis que l'autre, celle en carotte, elle est seulement en épique, si je me trompe pas. Donc, c'est sûr que ça change un peu. Le prochain contest, il arrive dans combien de temps hein? Ouais, je pense que je vais sûrement aller dormir entre-temps. Il est 23h chez moi et euh, je vais vous sortir la vidéo mercredi. Donc, euh, ouais, jeudi. Donc, euh, ouais, on verra, on verra ce qu'on fait, les gars. Mais euh, en espérant que j'ai assez, euh, assez de temps pour vous sortir la vidéo pour jeudi. Parce que mercredi, ça va être un peu chaud. Bon, let's go les gars, je vous reprends euh, pour les cacao beans, il ne nous reste que les cacao beans, sugarcane et je crois qu'il y mushroom les c'est tout, ouais, Netherwart, mushroom, euh, cacao beans et euh, sugarcane et on est bon pour euh, la fin de la vidéo. <coughs> oh les gars, je viens d'aller me réveiller en fait tout juste à l'instant, il n'y a pas de bon concours pour l'instant qu'on peut faire, en fait, euh, je me suis levé quelques minutes en retard, donc en fait, melon, sugarcane et wheat... Euh, je peux faire le sugar cane un peu plus tard. Mais Le prochain, dans 1h36, là, les, les Mushrooms et les nether wart, ça, on va faire le mushroom Et ensuite, ici, dans 2h35, on va faire le sugar cane. Donc, pour l'instant, on va se focus sur le Cacao Bean. Euh, comme j'ai dit, il nous reste le Cacao Bean, sugar cane et euh, les Mushrooms à faire et, ce, je, et les Netherwarts. Mais les Netherwarts, je dois terminer le champ, euh, je dois le modifier encore. Donc, je ne l'ai pas encore fait, malheureusement. J'avais un peu la flemme. Donc, euh, voilà, je fais les Cacao Bean. On se reprend après et je vous montre les Cacao Bean, je crois... Je ne suis pas certain, mais je crois que c'est celui qui le paye le plus. C'est lui qui donne le plus de monnaie. Donc, euh, voilà. A tout de suite, les gars. Ok, dookie amigos, amigas. J'ai terminé les cacao beans. Euh, comme vous pouvez voir, bon, ça, c'est tout le champ. Ça repousse vraiment rapidement. Hein. Je viens de terminer juste ici. On a fait tout ça. Euh, et vous allez voir, au début, c'est déjà tout repoussé, normalement. Le truc, c'est infini. C'est vraiment sympatoche. Et c'est le truc qui me donne le plus de monnaie, je crois. Euh, malheureusement... Il n'y avait pas de concours, comme je vous avais dit juste avant. Là, il va y avoir les Mushrooms dans 25 minutes. Donc, on va sûrement faire les Mushrooms ici. ouais on va faire les Mushrooms dans 25 minutes. Comme ça, on va aller faire un peu de tune avec ça. Donc, on a eu combien d'argent euh, Voyons voir. Slash Bazar. On a eu, en Enchanté de cacaobine. 2,5 millions, les gars Eh bien, putain on est pas mal du tout euh, Attendez, un instant, un on est rendu à 6 millions Mais c'est que je crois qu'il y a un petit problème euh, Tout petit, c'est que j'ai récupéré Les millions, ça stoche, J'ai pas réfléchi à ça Mais, euh, ok, c'est pas grave On va faire les calculs euh, plus tard, c'est pas très grave C'est juste un petit détail On va juste additionner tous les trucs plus tard C'est pas grave Ok, donc euh, cacao bean, ici euh, Voilà, je vais juste tout transformer Boum boum boum, et on met ça là si on fait slash bazar, on est rendu à un total de 2.6 en cacao bean, 1.2 en euh, patates, 1.2 en pumpkins. On est rendu aussi à euh, 1.2 en carottes et euh, c'est tout. Le reste, euh, on n'a pas encore fait d'autres choses, donc on va aller faire les autres choses déjà. Ah oui, le 8, mais le 8 euh, on avait déjà calculé que c'était euh, avant. Mais le 8, je vous l'avais dit, je le garde, le 8, je le mets dans les coffres ici. Voilà. Parce que j'en ai besoin pour faire la houe de wheat. Maintenant que j'ai fini avec la cacarobine, on va prendre la fungus. Parce que c'est le prochain truc qu'on va faire. Et je vous reprends lorsque le concours de fungus, il est là. A tout de suite. Ok petits okay, les gars, j'ai pas eu le temps de rec. Mais en gros, on, voilà tout ce qu'on a récupéré en mushroom. Donc on a beaucoup plus de mushroom rouge. Je sais pas si c'est parce que j'étais en mode, mode rush, red rush, mushroom. Il faut changer de mode à chaque fois. Euh, je sais pas, faudra que vous me diriez dans les commentaires, mais j'ai eu tout ça de mushroom. Euh, plus... Euh, ouais, voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai eu en fait. J'ai ça. Est-ce qu'on en a ici Non. Il n'y a pas de mushroom ici, c'est vraiment tout ce qu'on a. Et aussi, qu'est-ce qui est chiant C'est que les mushrooms se mettent dans le sac, mais pas les bruns. Donc, il devrait faire de la place pour mettre les bruns. Et si on vend tout notre inventaire en ce moment, ça nous donne un total de 1 million. Donc, euh, en soi, il faudrait rajouter 1 million au total à la fin. Euh, donc, ouais. C'est pas si mal, en vrai. Là, les backpacks sont des donc je vais pas le mettre dans un backpack. Je vais mettre les mushrooms ici pour qu'on puisse tous les vendre après à la fin, comme on va tout vendre à la fin pour voir combien qu'on a eu exactement d'argent. en euh, faire le calcul et tout. Maintenant, il nous reste euh, la sugar cane à récupérer. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Est-ce qu'il y a un contest qui commence bientôt C'est oui, bientôt. C'est quoi euh, C'est nether cacaobine cacao bean et 8 J'ai pas fait de contest cacao bean, mais j'ai pas fait mon nether encore. Donc, je pense qu'on va faire ça, on va faire le Netherwart, c'est celui qui est le plus profitable, euh, qui n'est pas vraiment une vraie culture. Donc, euh, let's go, je ne vais, vais pas finir le champ, on va y aller juste en mode freestyle, et puis euh, en espérant qu'on se fasse masse de blé, ok De blé en sens d'argent, ok Donc, euh, let's go, je fais le Netherwart, le Comtesse de Netherwart, et je vous reprends lorsque celui-ci est terminé, mes chers amis. Ok ok guys! J'ai terminé le euh, truc. On a eu une médaille d'or. Bon, on peut pas remonter. J'ai eu la médaille d'or. Et on a eu pas mal de de Donc, on va transformer euh, ceux-là en Enchanted. Et si on vend euh, maintenant <coughs> Slash Bazaar, ça nous fait un total de 2 millions, euh, 200 000. Et si on fait des mutants, je pense c'est ce que je vais faire en fait. Ouais, je pense que je vais faire des mutants. On va faire des mutants, les gars. On va voir combien de mutants ça nous fait, puisque voilà, quand les mutants ça vaut plus cher je crois. Par exemple, ça se peut que je me trompe. Hein. Ça se peut que je me trompe. On est censé au moins avoir un bon montant d'argent ici. Je crois que je me suis trompé. Donc déjà, le champ complet nous fait 28 000 euh, trucs. faut savoir que c'est sûr que comme vous voyez ici, j'ai pas tout pu ramasser à chaque fois. Euh, et ça repousse extrêmement rapidement. Au début, ça doit déjà être presque tout repoussé. Donc euh, ça peut être une source de à infinie. Euh, donc, ça vaut combien si on vend ça Ça vaut 2,150. Donc, on a perdu un peu de thunes, mais avec ça en plus, euh, on en a pour 60 000. Plus ça, oups, euh, bazar, ça vaut combien les mutants euh, 2 millions, 2 millions, 140 000, 2 millions, plus les 60 000, ça fait 2 millions. Ouais, c'est à peu près le même prix en soi. On n'a pas trop perdu de thunes. Donc, pour le Netherward, ça va, c'est cool. Ok, perfecto Donc ça aussi, les, les netherwares, je les garde. Il me reste que les... Euh, on a fait les cacao. On a fait les roi Il ne nous reste que le sugarcane à faire. Euh, et puis, on va être bon. On aurait juste la sugarcane à faire. On a fait les trois citrouilles. Euh, et là, il nous reste ouais la sugar cane. Donc, euh, je fais la sugarcane et ça sera bon. On aura tout fait les champs, les gars. Tout, tout, tout les champs. On est vraiment des pros. Ok, ok, j'ai terminé la sugar cane et j'ai utilisé l'éléphant. Et mon éléphant est passé niveau 96, comme on peut voir juste ici. C'est plutôt cool ça. Euh, maintenant, on va tout transformer en euh, truc normal. Voilà. Oui, on va mettre ça là. Donc, on a tout fait. On a fait le blé, les carottes, les patates, les pumpkins. Euh, j'ai pas encore fait. Ouais, si, si, j'ai fait les melons, je crois. Euh, le blé. Les Mushrooms, Cacao Bean, Sugar Cane et Linderor. On a tout fait. Le seul truc qu'on n'a pas fait, c'est les Cactus, bien sûr. Mais les Cactus, j'ai pas de champ encore ici. Et, euh, et puis voilà. Donc, maintenant, on va faire un calcul mathématique, les amis, euh, de tout ce qu'on a obtenu. Donc, je vais juste aller là, juste en haut ici. D'ailleurs, je pense que je vais détruire le champ de Mushrooms. Ça, je crois pas que ça fait assez de thunes. Ça m'a seulement fait 100 000 euh, pour tout le, le champ. Et ça a pris quand même du temps, vu que c'est long à pousser et tout. Donc, je pense pas que ça vaut le coup. Donc, voyons voir Ok, dans le... Euh, maintenant, dans le sugar cane On a fait un total de 800 000 en sugar cane Ce qui est pas si mal, pas si mal en vrai euh, Et notre bague vaut 8 millions Sauf que on a euh, pas mal d'argent en notre truc de, de ressources Donc je vais faire un calcul vite fait de tout Donc, euh, voilà Ici on a... Attendez, je sais ce qu'on va faire les gars. Je sais, on va tout vendre un stand, vu qu'on s'en bat un peu les steaks en vrai. Donc on va faire slash bazar et on va faire cacao bean. On va vendre tous les cacaobines. on en a pour 2.6 millions. Euh, ça vaut plus de les vendre aux NPC. Ah bon Ah Ouais, mais j'ai la flemme de faire de vendre. On en a quand même 5000, ça va être super long. Donc ouais, on a perdu un peu de thunes. C'est pas très grave, on va rajouter 50 000 au total. Ensuite... On a de la canne à sucre Donc on en a pour euh, 7, euh, Pour 800 000 mais 780 000 On a même chose, même chose de... Putain c'est chiant gros euh, Je pense qu'on va devoir faire ça En fait ouais On n'aura pas le choix, je voulais tout vendre rapide mais les gars Mais on n'aura pas le choix de faire ça Vu que sinon on va perdre trop de thunes au fur et à mesure Donc on n'a pas le choix, on va devoir faire ça Malheureusement un peu... ça fait un peu chier Mais c'est pas très grave Donc 145 000 On fait ça ici comme ça donc on est déjà à 2.6, avec un total de 700 000 en plus, donc euh, voilà, je calculerai tout ça après, au pire j'attendrai que tout ça soit vendu. Les pumpkins, euh, on peut vendre ici directement en euh, buy instant, c'est 1 million, sinon en 1, 1, 100 000. Ensuite on a quoi On a les carottes, ça j'en ai beaucoup. 4 000, euh, 500 000 le stack, 567 000, on va prendre le 700, 567 000 plutôt. Voilà, Ouh, on en a pas mal en plus. Euh, voilà, ok, on en a encore ouais, 175. Euh, voilà, top fur, la même chose. Voilà, ok, ça c'est bon. Maintenant on a, euh, oups, on n'est pas dans le bon, je crois qu'on est dans cela. On a euh, les patates, même chose, les patates, on en a énormément. 540... Euh, car... Oh, ok, les patates, ça vaut vraiment le coup de ne pas les vendre un parce que c'est ca... presque 40 000 de plus, quoi. Oh là là. Ok, ok. Donc, j'irai juste à attendre que tous mes trucs se vendent au bazar. Et je vous reprendrai avec combien de on nous en aura exactement après que tout soit euh, vendu, les amis de l'Internet. Et il faut savoir qu'à peu près chaque champ, euh, ça prend à peu près... Euh, ouais, je sais pas combien de temps ça prend à peu près. Mais euh, à peu près chaque champ, c'est entre 40 et 45 minutes un champ. Donc euh, sauf les cacao c'est un peu plus long vu que qu'il y a les deux côtés de la cacao bean, Donc ça prend peut-être 45 minutes chaque je dirais Donc c'est le seul truc qui est vraiment long mais comme vous avez vu C'est le seul truc aussi qui nous a donné presque la, le double des autres Donc c'est normal aussi quoi C'est normal que ça soit euh, aussi long euh, Maintenant il nous reste les mushrooms Donc euh, les mushrooms euh... What the fuck ça vaut beaucoup ça 757 000 en fait Pourquoi je pensais que ça valait 100 000 je sais pas je me tromper euh, 750 000 pour les mushrooms ici je pensais que ça valait que 100 000, mais bon, je me suis trompé. Hein. 261 000 pour les Mushrooms bruns. Et comme on peut voir, il y en a plus de bruns que de rouges, mais les rouges valent plus cher. Sûrement parce que les rouges, t'en a besoin pour crafter le mignon, et les bruns, juste pour le Night Vision Talisman. Ensuite, les euh, Mutants et Edward, on en a pour 2.1. Sauf que si on les vend ici, on en a pour, 2, on en a pour le même prix à peu près. Sauf qu'en les vendant euh, ici... On n'a pas les taxes. Donc. Euh, et avec Dante, il y a des taxes. Donc on va faire ça ici. Voilà, on va vendre cela ici. On va vendre cela par exemple euh, rapidement ici. Comme ça, 61 000. Et je vais vendre euh, les mushrooms que j'ai ici rapidement. Ça, c'est pas très grave. Et qu'est-ce qu'il nous reste euh, Il nous reste 5 enchantés de melons. Euh, on, les a, on les a vendus ou on les a. J'ai pas fait les melons Mais si j'ai fait les melons pourtant, non J'étais sûr que j'avais fait les melons, les gars. Est-ce que j'ai pas fait les melons Hmm, je sais pas, je vais voir mes recordings Mais je pense que j'ai pas fait le melon, les gars Aïe, aïe, aïe Je suis un petit con, je crois, les gars Je crois que j'ai pas fait le melon On a aussi les seeds à vendre, attendez, euh, vite fait Je vais vendre les seeds, ils sont ici ah, Oups, mauvais sac euh, Juste ici, donc euh, les seeds Ça, je crois que ça vaut plus la peine de les vendre euh, Ouais, comme ça Ça fait un peu plus que Putain, j'avais oublié que c'était pas des Enchanted. Voilà en fait, on va les vendre rapide, en bas les couilles. En vrai, c'est 1000 coins, quoi. C'est pas, pas très grave. C'est pas ça qui va faire la différence. Voilà, on va faire ça. Euh, slash bazar. C'est un peu compliqué. Donc, ouais, je vais juste aller voir bien, pour être sûr que j'ai bien tout fait, les gars. Parce que je ne vais pas vous mentir, je crois que j'ai oublié les melons. Malheureusement, je pensais vraiment que je les avais faits. Euh, Peut-être que je les ai juste pas record ou quoi Peut-être que je les ai mis dans un coffre et j'ai pas réfléchi Donc je vais tout regarder mes backpacks, mes coffres et tout Voir si j'ai pas des melons qui traînent Mais je devrais avoir des melons normalement qui traînent quelque part Parce que je me souviens euh, plutôt pas mal Je croyais que je l'avais fait Donc je vous reprends lorsque j'ai trouvé tout ça Ah voilà les copains Je savais que j'avais mis mes melons quelque part Donc ça mes coffres sont là J'avais mis tous mes melons ici euh, Peut-être que je les pas rec euh, Mais bon j'ai mis tous mes melons ici On va les vendre Donc on en a là pour 300, 424 000 ici on en a encore un inventaire ici, pour un autre 424 000 j'espère, non un peu moins, 423 000 cette fois, ok, Et même prix, donc on... toutes les prix sont à nous, voilà, il euh, y en a plus, voilà, il ouais, y en a plus, tous les autres coffres sont vides, j'avais tout vendu, voilà, le seul truc qui me reste c'est des carottes, mais c'est des carottes que j'avais fermées avant, donc euh, je voulais pas les compter dans la, dans la vidéo, le reste c'est tout vide, euh, regardez, il reste per... presque rien, donc ouais, voilà. Ok, donc maintenant, euh, est-ce que ça s'est vendu euh, Oh, il y a 1.3 million qui s'est vendu, c'est quoi qui s'est vendu Un peu de melon, un peu de sugar, de sucre, un peu de... Oh, les pâtes, Ah, c'est presque terminé ça, 93% n'est Naderward s'est vendu, donc voilà, d'avoir c'est bon. Euh, toujours rien d'autre Non Toujours euh, le rien, rien d'autre s'est vendu à part ça. Donc on va attendre les gars. Et quand ça sera tout vendu, euh, je vous reprends euh, quand c'est fait. A tout de suite. Et voilà et les amis. Tout est vendu. Ça nous a fait un total de 11 753 298 et 500 000 en plus bien sûr. Parce que vous savez, il y avait le truc de blé ici. Que on avait pas, euh, ce truc là qu'on n'a pas vendu. Mais c'est environ 500 000 le, ce truc là. Donc il euh, faudrait rajouter 500 000, ce qui nous fait 12 millions de 12 millions quelques Donc euh, c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça fait déjà pas mal de thunes. On est déjà pas mal euh, niveau thunes. Et ça nous a pris à peu près, comme j'ai dit, c'est à peu près 30 minutes par champ, sauf les cacao beans, qui sont à peu près euh, une heure, parce que c'est le double, quoi, à cause que vous avez fait faire les deux côtés à chaque fois. Euh, mais c'est celui qui nous a rapporté le plus de monnaie, je crois, il nous a rapporté 2, 7, 2 points quelques. Et le Netherwart aussi 2 millions quelques. Donc voilà. 12 millions, les amis. En quelques temps, c'est quand même vachement bien. Et donc, euh, si on rajoute un total ici, on est rendu à 1 billion. Euh, 100, 1 billion 100 millions. 1 billion 100. 1 billion 100. Donc ça va. C'est pas si mal quand même. C'est pas si mauvais. Voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo vous a fait plaisir, n'oubliez pas de laisser un euh, pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle technique, comment faire de la thune. Euh, mais cette fois-ci, dans les mines du serveur. On se reprend très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous aime tous. Merci à tous pour le support. A bientôt. Ciao, ciao